Salut, c'est Martouf Alors, je profite de ce magnifique panorama pour faire un autre panorama, celui de la médecine, de la santé. Je pense qu'intuitivement, tu sais ce que c'est que la santé, être en bonne santé. Mais quelle est la définition exacte Comment t'arriverais à décrire ça Et la médecine, c'est quoi Alors, il y a quelques années, je ne connaissais strictement rien en médecine. Bon, j'avais eu deux, trois bobos comme ça. Et puis, euh, ben là, j'ai expérimenté pas mal de choses ces dernières années et j'avais envie de t'en parler. Alors, un petit sondage au préalable, tu peux écrire dans les commentaires, est-ce que tu te sens plutôt médecine blouse blanche avec des pilules, la pilule rouge ou la pilule bleue Est-ce que tu te sens plutôt un petit fluide vital qu'on appelle le chi avec des aiguilles à planter Ou est-ce que tu te sens plutôt tambour chamanique et vision dans un monde étrange Alors, qu'est-ce qui te parle On va explorer un peu tout ça. Et puis on va voir quelle est l'intention derrière la médecine, autant la médecine sous forme occidentale et la médecine sous forme orientale, qui n'ont pas du tout la même intention. Allez, c'est parti <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Voilà, je suis malade, c'est horrible, voilà, voilà, bon, bref, comment je fais hein, si j'ai mal au cou je prends une petite pilule, pouf Voilà, et c'est parti, c'est fini ça, c'est un peu la vision de la médecine occidentale, médecine allopathique. C'est un peu la médecine matérialiste. On va manger des pilules et ça résout tous les problèmes. Mais quelle est l'intention qu'elle a derrière Alors peut-être que c'est intéressant de retomber sur euh, qu'est-ce que vraiment la santé. La santé, moi je dirais que c'est un état de bien-être dans tous les domaines. Donc sur tous les niveaux, hein. c'est pas que forcément physique, mais c'est psychique aussi. Et avec ça, on n'a pas de maladie. Mais qu'est-ce qu'une maladie, hein La médecine, c'est l'art de guérir. Donc c'est un art de maintenir et de ramener en santé. Donc ça veut dire que peut-être, on a eu un déséquilibre, on est parti loin de ce qu'on appelle l'homéostasie, un état stable, mais qui n'est pas figé non plus, et puis de pouvoir ramener dans cet état de santé, état de bien-être dans tous les domaines, de fluidité. Donc, quelle est la médecine qui va être utilisée pour résoudre ça La médecine, ça dépend vraiment de sa vision du monde. Moi, j'aime bien toujours, je reviens tout le temps là-dessus, sur la spirale dynamique. La spirale dynamique, c'est vraiment un outil qui permet de savoir quelle est la vision du monde des gens. Et il y en a 8, 8 qui sont 8, 8 niveaux maintenant, mais ça va évoluer. Et je pense que suivant les niveaux, on n'a pas du tout la même vision du monde. Et du coup, ça ne va pas donner du tout la même Medicine. Pour certains, le corps humain, c'est qu'une machine, c'est qu'une mécanique très perfectionnée. Alors ça, c'est plutôt l'étape orange, par exemple, la spirale dynamique, qui est l'étape rationnelle, l'étape de la science, qui s'oppose à la religion. Donc on coupe toute dimension plus grande que nous, et à ce moment-là, euh, nous sommes qu'une machine, et de cette machine émerge l'intelligence. Et là, derrière, on a aussi maintenant le mouvement transhumaniste, qui essaye de transformer cet humain pour aller au-delà de l'humain, mais toujours en ayant une vision matérialiste. Alors que, pour d'autres visions du monde, l'humain est une conscience avant tout, et cette conscience s'incarne dans un corps, et là on va faire une médecine qui va plus être de l'ordre du spirituel, ou une médecine énergétique qui est un peu à la frontière entre le corps et l'esprit, et l'âme. Donc on a euh, des médecines qui sont très physiques, on a des médecines qui sont plutôt psychologiques, psychanalyse ou l'inconscient. Et tout ça, euh, ben, ça fait des choses qui sont très très différentes. Hein. Les visions du monde se tapent dessus. Et à propos de se taper dessus, eh ben c'est justement ça, la racine, l'origine de la médecine occidentale. À quoi ça sert eh ben Dans le monde occidental, on aime bien se taper dessus. Et quand on se tape dessus, ben des fois on se tranche des bras, des mains, et puis euh, on est en mauvaise forme, voilà. Ben là l'état de santé n'est plus là. On a perdu des facultés qui sont principalement physiques. Pouf Et sur le champ de bataille, ben qu'est-ce qui émerge de là Des chirurgiens, des barbiers chirurgiens même à la base, parce qu'ils avaient des couteaux acérés pour pouvoir faire des amputations, ce genre de choses. Et du coup... L'intention qui est derrière la médecine occidentale, c'est de pouvoir remettre sur pied un soldat le plus vite possible pour qu'il puisse continuer la bataille. Une bataille, c'est jamais très long. Hein. Ça dure quelques jours au maximum. Et finalement, ben, si le soldat qui est mal en point, il tient quelques jours, ben c'est gagné. Donc voilà, la médecine occidentale, si tu réfléchis bien, c'est vraiment ça. La médecine occidentale, elle est super forte pour tenir les gens debout, les réanimer, même quand ils sont morts. Mais pour qu'elle dure euh, d'avoir une vie harmonieuse, et puis euh, des maladies chroniques, ce genre de choses, c'est peut-être pas cette forme de médecine qui est la plus efficace. On y reviendra quand on parlera de la médecine orientale, qui a une autre intention dont je te parlerai tout à l'heure. Donc voilà, on a un soldat, il est foutu parce qu'il se tape dessus, on le remet en place. Donc la médecine occidentale, c'est la médecine mécanique, comme j'ai dit. Donc on change les pièces. Si un truc est coupé, on le recoupe. Si un truc est cassé, on le change. Et on retrouve euh, de manière très ancienne, par exemple dans l'Antiquité, il y avait déjà des médecins qui pratiquaient des opérations de la cataracte. Donc quand on a les yeux avec la cornée qui commence à devenir floue, ils couper les bouts de cornée et puis ça permettait de continuer à voir. Donc c'est vrai que quand on a une pièce de rechange comme ça, on répare. Et on arrive à faire quelque chose qui est sympa. Ça fonctionne. Alors depuis, on s'est vraiment perfectionné depuis l'Antiquité. Donc on remplace beaucoup de choses. Et notamment les imprimantes 3D, c'est juste génial. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec des organes refaits. On peut imprimer une vessie. Il y a un gars qui vit avec une vessie qui a été imprimée sur une imprimante 3D. Avec des cellules. L'imprimante, elle reconstitue. tout ça. Et on peut aussi faire des reins à imprimante 3D. Donc tout ce qui est un peu pour aller aux toilettes. Et des vaisseaux sanguins. Il euh, y a des gens qui aussi euh, vivent avec des cœurs artificiels, mais on n'a pas encore réussi à les mettre vraiment à l'intérieur du corps. C'est encore plutôt en externe, mais on a des cœurs artificiels, c'est juste une pompe en fait. Et on a de plus en plus d'organes greffés qui viennent d'autres personnes quand on n'arrive pas à les faire. Mais on change des pièces quand il y a des gens qui meurent, mais qui sont encore en forme sur certains organes. Il y a des donneurs d'organes. Et on arrive même à greffer un utérus. Ça, ça existe. Et il y a peut-être un grand tabou. J'ai jamais entendu parler de la greffe de cerveau. Est-ce que ça se fait Qu'est-ce que ça change Est-ce qu'on obtient qu'on est quelqu'un d'autre Ça doit être quand même bizarre d'avoir des organes de quelqu'un d'autre. Mais le cerveau peut être un tabou. Et quand le cerveau il meurt, l'électroencéphalogramme qui fait c'est plat. Mais il se trouve que la médecine occidentale, est de plus en plus capable de faire revivre les morts. Oui, oui, oui, c'est vraiment ça. Il y a des gens qui meurent et qui reviennent, bon, après quelques minutes, hein, c'est pas après quelques mois, il y a quelques minutes, et ça peut euh, des fois durer pas mal de temps. Donc, là, on a en plus un phénomène qui est très étrange, qui commence à mettre une brèche dans le monde matérialiste. C'est ce qu'on appelle les NDE, les expériences de mort imminente. Il se trouve qu'il y a 10% des gens qui sont cliniquement morts, donc le cerveau, n'enregistre plus rien, il est mort, et qui pourtant, quand ils reviennent à la vie après coup, se souviennent de ce qu'ils ont vu au moment où ils étaient morts. Donc peut-être dans une salle d'opération, pouf, ça se passe mal, biiip, tout le monde s'agite, entrée réanime, paf, paf, paf, tu reviens, et la personne qui revient, elle se souvient des 10 minutes pendant lesquelles elle était morte. Et il y a 10% des gens qui ont fait ça, qui vivent ça. Donc là, la grande question c'est, mais alors, si la mémoire, elle est dans le cerveau, et que le cerveau est mort, il ne peut pas enregistrer Mais comment est-ce que les gens qui se souviennent de quand ils sont morts, de, de quoi ils se souviennent en fait De quand De où Alors là, il y a plusieurs clans. Les matérialistes vont dire que ben, c'est une illusion, que c'est quelque chose qui a été inventé. Et les les gens qui pensent avec un esprit un peu plus ouvert se disent que la conscience est peut-être hors du corps, qu'il peut-être un lien ailleurs. Et c'est là qu'on a aussi euh, des gens qui font un peu le lien, comme le docteur euh, Jean-Jacques Charbonnier, qui est un anesthésiste, qui lui s'amuse à mettre des cibles au plafond, puis essayer de voir ben, les patients qui font des NDE. Eh bien... Euh, est-ce qu'ils ont vu des choses réelles Est-ce qu'ils ont été visités des autres pièces autour de l'hôpital Ou est-ce qu'ils ont tout inventé Ou est-ce que c'était une illusion Ou est-ce que par exemple, ben, il semble que le fameux tunnel, ben, il peut être reproduit avec euh, des formes de drogue ben, qu'on utilise pour l'anesthésie aussi Mais est-ce que c'est une illusion Ou est-ce que c'est une réalité autre, extérieure à notre corps Donc la conscience ne serait pas une émergence du corps. Donc ça, c'est des questions qui sont très intéressantes, et chacun euh, y va de ses croyances en fait. Donc dans la médecine occidentale totalement mécanique, on remplace justement tous ces organes, on va ressusciter les morts, et puis on essaye d'aller encore plus loin avec les hormones, les hormones qui sont de, plutôt de l'ordre de l'information, sous forme de molécules qui circulent. Et puis là, elles vont réguler pas mal de choses, et notamment bah, pour les diabétiques, il existe de l'insuline de synthèse, on peut générer des petites usines qui vont générer dans le corps lui-même l'insuline pour pouvoir euh, bah, vivre normalement si on est diabétique. Il y a aussi les bêta bloquants qui régulent l'hypertension, donc c'est un peu comme euh, ma bagnole a le réservoir d'huile, le réservoir d'huile est vide, je le remplis, et je change la pompe, je mets une nouvelle pompe. Voilà. Et puis euh, finalement, bah, c'est des pilules, c'est des machins comme ça, ça se perfectionne toujours plus. Et on appelle, euh, c'est une médecine qui est souvent basée sur la drogue. Hein. Quand même, euh, médicaments, c'est des drogues. On, beaucoup, euh, on balance euh, différents processus chimiques. Et le premier qu'on utilise dans la médecine occidentale, c'est quand même les antidouleurs. Donc si je reviens avec l'analogie de la voiture... Si mon voyant d'huile s'allume, je dis Ah oh non, j'ai mal, je ne peux plus continuer, c'est affreux. Non, non, ben, ce n'est pas grave, je te donne un antidouleur. Ça veut dire Je coupe le fil, pouf Ah ben, mon voyant s'éteint, tout va bien, plus d'alerte. Et je continue comme un malade, jusqu'au moment où ça pète vraiment. Voilà, les antidouleurs, ben, c'est un confort. C'est ce que les patients demandent, c'est ce que l'industrie fabrique, parce qu'il y a de la demande. Mais c'est peut-être pas la bonne solution à tout. Hein. Alors, des fois, on a de la chance parce que le corps se récupère assez bien tout seul. Si tu as une migraine, tu bouffes 2-3 antidouleurs, ça passe et puis c'est bon. Mais des fois, la médecine, ça ne va pas très très très loin. Et puis après, il ben, y a beaucoup de ces molécules qui viennent de toute cette chimie, ces drogues, qui viennent d'en fait toute une pharmacopée qui est très très ancienne qui étaient déjà des remèdes de grand-mère et puis petit à petit on les a synthétisés, on les a épurés, on les a mis en capsule et on a créé Big Pharma qui les vend. C'est un peu simplifié. Mais après quand ça devient un business, on peut se poser des questions. C'est là où Big Pharma est bien décrié aussi. C'est que il hum, y a des maladies qui sont plus rentables que d'autres. Il y a des pilules. Quand on vend vraiment des pilules, il bah, vaut mieux vendre du Viagra parce que c'est peut-être pas nécessaire pour vivre mais ça concerne beaucoup de gens dans des pays riches que de vendre un médicament contre le paludisme qui est un truc endémique qui handicape une grande partie de la population mondiale sous les latitudes de laquelle il y a la malaria qui sévit. Alors il se trouve que, ben, petit clin d'œil, la pharmacopée chinoise est intéressante notamment avec euh, l'Artemisia annua, qui est un bon remède contre le paludisme. Ça, c'est depuis 2015 qu'on le sait avec le prix Nobel de Tu Yuyu, qui est une chinoise, une pharmacienne chinoise, qui a eu le prix Nobel de médecine pour pouvoir euh, guérir euh, la malaria, le paludisme, comme ça. Donc voilà, on commence déjà un petit lien avec la médecine orientale qui en fait utilise aussi la pharmacopée de la même manière. Mais des fois, on peut se poser la question euh, d'où ça vient D'où ça vient toutes ces connaissances Comment les gens ont su à un moment donné que c'était telle plante, sur les milliers de plantes qui existent, à utiliser contre telle pathologie Alors on verra qu'il y a plusieurs théories, et des fois très très étonnantes. Donc ça viendra ensuite. Mais pour le moment on va revenir sur euh, la médecine occidentale, qui a aussi euh, son mode de prévention. Bah, la prévention c'est jamais très vendeur, hein, parce que vous évitez que les gens tombent malades, alors qu'en en fait on préférait que les gens tombent malades pour pouvoir les soigner, pour que Big Pharma se porte bien financièrement. Donc on a inventé un truc qui va tout à fait bien dans le cadre occidental de vouloir vendre quelque chose, vendre un remède c'est par exemple vendre un vaccin. C'est génial, c'est la pilule pour soigner et l'injection pour éviter de choper une maladie. Donc on va faire des vaccins pour tout maintenant, c'est le nouveau trend, c'est vaccin pour tout. Alors le mot vaccin, c'est intéressant, ça vient du XVIIIe siècle avec Edward Jenner qui avait remarqué à un moment donné que les gens qui ont eu la variole des vaches, la vaccine, ben ces gens-là, ensuite ils étaient immunisés contre la variole humaine qui était vraiment beaucoup plus grave. C'est une maladie très grave, la variole humaine, il y avait 20% de la population mondiale qui mourait de cette maladie à l'époque. En plus, ça laissait des grosses pustules partout qui défiguraient à vie. Donc ce pas très sympa, mais il s'est rendu compte que justement, ben, cette vaccine nous vaccinait contre la maladie un peu plus grave. Et c'est sur ce principe de se dire, faire une petite maladie permettait à un moment donné au corps d'être protégé contre une plus grave. Donc euh, ensuite, c'est Louis Pasteur qui a vraiment mis en avant euh, toute l'histoire des vaccins. Et on a commencé à mettre en place la notion de virus. Euh, il, y a, il y a eu d'autres alternatives. Hein. Dans, dans les, la médecine, il y avait Antoine Béchamp, par exemple, qui avait une théorie tout à fait différente de celle de Louis Pasteur. On pourrait se dire, est-ce qu'un euh, virus... Euh, à l'époque, on n'avait pas de microscope vraiment, on ne savait pas trop ce que c'était. Ça commençait à venir, mais on n'avait pas tout compris. Et puis on se disait, ben, peut-être que le virus, est-ce qu'il vient de l'extérieur Ou est-ce qu'Antoine Béchamp disait plutôt que c'était un déséquilibre qui vient de l'intérieur et on va toujours entre l'intérieur et l'extérieur, c'est aussi entre la médecine occidentale et la médecine orientale. Est-ce qu'on voit le mal en dehors de soi ou on voit le mal à l'intérieur de soi Et je trouve que c'est très intéressant à essayer de se repositionner par rapport à ça et peut-être de remettre au goût du jour les travaux d'Antoine Béchamp pour se dire euh, « Peut-être qu'il n'a pas totalement tort, ce serait à creuser hein !» Alors après, il ben, faut vraiment vérifier. Mais... Le principe du vaccin fonctionne quand même pas si mal parce qu'on a vu que c'est le système immunitaire quand il connaît quelque chose de méchant pour lui, il ne va pas le laisser rentrer. Alors que s'il ne le connaît pas, ben, il va peut-être le laisser rentrer et ce sera trop tard. Et ça c'est le principe qu'on utilise aussi en informatique avec euh, les antivirus. Justement, ben, les virus, on a adapté ça dans le monde informatique. Donc, on peut se dire que le principe, ben, il fonctionne quand même vachement bien, vu qu'on l'utilise dans plusieurs domaines qui n'ont pas grand-chose à voir. Le domaine informatique, on le maîtrise bien parce que c'est une création humaine. Alors, euh, ces temps, il y a quand même une recrudescence des anti-vaccins. Il faut dire que quand même les vaccins euh, au point de vue mondial, il y a quand même pas mal de statistiques qui montrent que ça a super bien marché comme principe pour éradiquer des maladies. La variole dont je parlais là, elle a quand même disparu. Dernier cas en 1980, depuis on n'en a plus vu. Donc c'est quand même un sacré progrès pour notre bien-être. On peut baser ce principe qui fonctionne quand même plutôt bien. Après... Ben, c'est toujours l'intention de Big Pharma qui dérange, de se dire que finalement, euh, faire du fric avec notre bien-être, notre santé, euh, c'est pas très moral. Du coup, on n'aime pas trop Big Pharma, puis on n'aime pas trop qu'on nous injecte des trucs sans trop savoir ce qu'il y a dedans. Et les évolutions des vaccins, euh, ben, on nous met pas mal de saloperies dedans euh, des sels d'aluminium, euh, du glutamate, ce genre de choses, dont on nous dit que c'est pas terrible les manger, puis voilà qu'on devrait se faire vacciner avec ça. Alors, ce qui est justement fait pour essayer de stimuler le système immunitaire. Mais bon, alors c'est un sujet controversé, c'est temps. Voilà, bon, il y a un grand débat. Euh, faut le relancer ou pas, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de gens qui se méfient des vaccins. Et c'est vrai qu'on peut se dire que c'est peut-être une solution de facilité à un moment donné, de vouloir faire des vaccins pour tout. Tu as l'impression d'être protégé contre tout. Alors qu'en fait, c'est peut-être déjà allé un peu trop. Pour la variole, c'était super utile, mais un vaccin contre la varicelle... Pas non plus la maladie la plus horrible, autant la faire quand on est jeune, et c'est toujours ça. Donc j'ai déjà beaucoup parlé de l'émergence des virus dans ma vidéo « virus et états ». Les états sont, ont été le problème et la solution. Le fait de se mettre ensemble et d'avoir créé la sédentarité, eh ben ça a créé euh, le fait que les virus sont passés des animaux aux humains et qu'on a chopé les virus de la grippe, la polio, et puis toute la variole justement, et tout ça. Et ça a décimé les nomades parce qu'eux n'étaient pas habitués à vivre avec ça tout le temps, donc euh, finalement on a complètement changé le mode de vie avec ça, et le problème est la solution. Et maintenant on fait des vaccins, mais on doit survivre à, ou à cause de cette technologie. Donc voilà, c'est toujours un peu euh, paradoxal, mais le problème est la solution. Donc je t'invite à voir ma vidéo euh, là-dessus pour euh, bien comprendre ce que c'est. Bon, et puis dans cette logique, ben, on n'a pas changé, c'est toujours on bouffe la pilule, et je te protège contre ça à l'avance, ou je te répare après coup. On change les pièces. Tout est mécanique et on va toujours plus petit jusqu'au point où on peut se demander quel est l'avenir de cette forme de médecine. On va l'industrialiser, on va faire venir le big data pour faire les diagnostics, on va faire un peu des medbox comme on voit dans le film Elysium. Euh, c'est de la science-fiction actuellement, mais pourquoi pas, hein, à un moment donné, on met dans la boîte puis on fait bzzz, et le gars qui était malade il a guéri, c'est fantastique. Ben oui. C'est un peu comme on voit notre bagnole qui va au garage et qui revient, on change les pièces. Bon, au bout d'un moment, elle est foutue, alors on la jette. Est-ce qu'on fait pareil pour les humains Bon. Et du coup, on arrive dans les pièces de rechange toujours plus petites. Non, l'idée est de changer les pièces. Ben voilà, on va changer les pièces dans notre ADN. On a découvert l'ADN il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 60-70 ans. Et on commence à transformer avec des manipulations génétiques, des OGM. Bon, je rappelle qu'il y a aussi la biologie de synthèse, j'ai fait tout un article là-dessus, c'est très très peu connu, mais c'est vraiment des Legos. Il y a beaucoup de gens qui font ça euh, de manière assez discrète, qui arrivent à créer des trucs incroyables avec des petites briques. On pique un code ADN comme un programme informatique, on le reprogramme avec des gènes qu'on aimerait faire apparaître, et on le met dans l'usine qui va dupliquer ce code, donc on prend une bactérie, on remplace son cœur, son noyau, on met le noyau qu'on a programmé dedans et il existe des imprimantes à ADN qui permettent de faire ça. Il y a une fille qui s'appelle Merylit Patterson qui était connue parce que dans sa cuisine elle a créé la miraculine, un édulcorant incroyable qui est super cher à produire, qui vient d'un arbre, mais là elle l'a généré à partir de biologie de synthèse. Et avec ça on peut tout faire détecteur d'arsenic, capteur photo avec des bactéries. Donc il y a toute une médecine qui pourrait aussi émerger de là. On pourrait carrément mettre des usines dans son corps qui vont générer plein de choses. Mais c'est un sacré boulot d'apprenti sorcier. On n'en parle peut-être pas assez. Ils préfèrent peut-être pas, hein, les gens qui s'amusent avec ça. Et toute la génétique fait réapparaître euh, une question existentielle avec euh, notre destin est-il tout tracé ou avons-nous notre libre arbitre Est-ce que je peux décider moi-même de mon avenir ou pas donc c'est une grande question philosophique, mais voilà que ben si tout est dans les gènes, ça veut dire qu'à tel âge, je vais faire telle maladie parce qu'il y a un gène qui est comme ça. Et on arrive avec euh, le film « Bienvenue à Gattaca » où on va sélectionner les gens, le génisme total, et même une votation qu'on a eue en Suisse il y a quelques années sur le diagnostic préimplantatoire où je trouve que la population était très très mal informée parce qu'on nous a dit « il y a des maladies génétiques, donc on doit pouvoir éliminer les fœtus qui présentent des maladies génétiques ». Euh, oui, ok, on va les tuer, comme ça, parce qu'ils ont un truc. Et c'est sans avoir compris que c'est pas parce qu'on a dans une bibliothèque un livre dangereux que ce livre va être lu, et que surtout les idées dans ce livre vont s'exprimer. Parce que voilà, euh, notre code génétique est une bibliothèque, on le comprend de plus en plus avec l'épigénétique. Ça c'est un truc qui date de 2010. Donc euh, le temps que ces votations se fassent, blablabla, on n'a pas l'état de la science, maintenant on a voté pour un truc qui permet de tuer des gens, enfin, des foetus, parce qu'ils ont en eux un code qui pourrait être dangereux, mais qui n'est surtout pas exprimé. Moi je trouve ça, c'est quand même une dérive déjà. Les abeilles, on connaît bien, il y, a, il y a des reines et il y a des ouvriers. Elles ont le même code génétique, mais ils ne s'expriment pas de la même manière. Le lecteur du gène a la possibilité de choisir ce qu'il veut faire exprimer. Et ça c'est méga important, parce qu'en fait, euh, on peut voir à partir de quoi ça change alors il semble que la nourriture pourrait être intéressante. La gelée royale chez les abeilles fait que si on te nourrit avec la gelée royale, tu deviens une reine sexuée, alors que tu n'as pas de sexe si on ne te donne pas de gelée royale. Donc voilà, on a peut-être avec ces histoires, on va tuer plein de gens qui ont des maladies génétiques, mais qui ne les exprimeront jamais, mais c'était juste un gène qui traînait là depuis longtemps. Alors maintenant, ben voilà, on voudra des gens qui ne l'ont plus ce gène. Bon, peut-être donc voilà, ça c'est un peu les dérives, c'est le futur peut-être ou pas, euh, ça pose des questions et je pense qu'il y a pas mal de choses assez méconnues dont je profite de l'occasion pour t'en parler. Ensuite, euh, ben voilà, c'est un peu les limites de la médecine occidentale, donc on pourrait se poser la question maintenant, mais qu'est-ce que la, la différence avec la médecine orientale Donc la médecine orientale, quelle est son intention ben, l'intention c'est un peu la même euh, c'est remettre sur pied des gens, mais ce n'est pas que dans les batailles en pleine guerre. L'intention derrière, la, derrière euh, la médecine occidentale, c'est plutôt d'être en bonne santé tout le temps, et puis d'augmenter sa longévité avec ça. Et c'est basé sur un principe qu'on ne retrouve pas en Occident, mais qu'on retrouve un, un peu partout, c'est la notion d'énergie vitale. On a un corps qui fonctionne avec une énergie vitale qui circule, et cette énergie vitale suivant ce qui nous arrive quand même dans la vie suivant les blessures qu'on peut avoir ben cette énergie circule moins bien et ça pose des soucis on a des dysfonctionnements et du coup on peut rétablir cette énergie vitale pour réussir à faire quelque chose qui fonctionne de nouveau très très bien alors par exemple en chine on appelle ça le chi en inde on appelle ça le prana et j'ai cru comprendre que dans l'Egypte antique, il y a aussi une énergie de, du, qui s'appelle l'énergie du ça C'est un, un peu la même chose, c'est des fluides qui se baladent d'énergie vitale. Alors dans le monde occidental, beaucoup n'y croient pas. Donc c'est pour ça que c'est souvent rejeté. Mais en médecine orientale, en médecine traditionnelle chinoise, on a beaucoup de choses pour avoir des points d'acupuncture, qui sont sur des endroits où cette énergie circule, une espèce de carrefour. Il y a aussi en Inde, du yoga. En Chine, il y a du tai chi qigong, gong, pour réussir à faire des mouvements. Le matin, c'est en même temps des mouvements, mais c'est bien plus que ça. Ce n'est pas que de la gym, vu de l'extérieur, ça ressemble beaucoup à de la gym pour un occidental, mais en fait c'est aussi une visualisation, une création du chi, de l'énergie vitale, qui est aussi une notion de souffle on l'aspire, on va le générer, on va l'amplifier, on va le diffuser et puis euh, c'est en lien aussi avec euh, les saisons et tout ça, et eh ben, ça fait un tout dans une science qui est quand même plusieurs millénaires et moi je me dis en regardant hein, les occidentaux ou les orientaux en fait j'arrive pas à dire quelle est la médecine la, la mieux parce que tous vivent quand même passablement bien depuis des millénaires là où ils sont euh, voilà, c'est des chemins différents, mais quel est le plus valable, je ne sais pas. Peut-être que c'est complémentaire, c'est ce que je pense. Donc, euh, avec toute cette énergie vitale, il y a plusieurs manières de la réharmoniser quand elle ne va pas bien. Ben, notamment, on peut prendre des, des plantes, justement. Mais on peut aussi prendre des aiguilles sur ces fameux méridiens, faire l'acupuncture. planter des aiguilles pour dévier un peu l'énergie de ce fluide euh, vital, et puis euh, on peut aussi avoir le shiatsu, qui lui fait des massages, on fait des acupressures et ce genre de choses. Alors pour tous les gens qui se posent la question de savoir mais qu'est-ce que c'est que ces méridiens d'acupuncture, qu'est-ce que c'est que cette énergie vitale, il y a quand même pas mal de scientifiques occidentaux qui cherchent ce que c'est. Et il existe une publication qui date de 2013 qui dit que c'est le système primo-vasculaire. Qu'on aurait trouvé quelque chose dans un magazine. Uh, publication uh, revue par les pairs une vraie publication scientifique qui nous explique ce que c'est que ce système primo vasculaire qui permettrait justement ben, de régénérer via des ondes électromagnétiques qui circulent dans le corps qui vont chercher l'information dans l'ADN et euh, ben, en les stimulant ben, ça permet de régénérer la, cette énergie vitale dans le corps bon voilà mais il y a aussi toute une diététique il y a des aliments qui sont chauds, des aliments qui sont froids et pas forcément le chaud et le froid euh, de la température mais plutôt le chaud et le froid euh, avec l'impression que ça nous donne et les chinois font très attention à ça et, mais du coup on a une diététique chinoise qui est droit à l'opposé de la diététique par exemple le petit déjeuner à la française c'est l'hérésie totale manger du gras, du sucre et de l'acide, du jus d'orange avec euh, tout ça froid directement le matin c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Bon, ben pourtant, euh, voilà, ces deux civilisations ont évolué de chacune de leur côté, comme je disais. Donc, euh, qui a raison, qui a tort, c'est difficile à dire. Euh, c'est une hygiène de vie différente. Bon, ben, il faut se dire quand même que les Chinois, sont quand même pas mal. La démographie, ça marche bien. Et depuis quelques années, depuis qu'ils se mettent à manger des glaces, à boire du lait, ils vont un peu moins bien. Adopter le mode de vie occidental, il y a plus de maladies qui émergent qu'ils n'avaient pas avant. Bon, il y a peut-être d'autres choses, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Moi, une fois que j'ai lu toute cette diététique chinoise, je me suis dit que la diététique, j'allais arrêter, que je vais décider de manger deux saisons, de chez-moi, parce que c'est quand même ce que j'ai besoin. L'été, pour me rafraîchir, j'ai besoin de concombres, de tomates. C'est de l'eau, ça rafraîchit. Et puis l'hiver, ben, je mange des racines, parce que c'est ce qui pousse chez-moi. Au printemps, il y a l'ail ce qui arrive, qui nous dépure le foie. Et puis ben, finalement, ça c'est ma forme de diététique. Je trouve que ça va bien. Et dans toute cette pharmacopée gigantesque qu'il existe, il euh, y en a qui est vraiment efficace. Et justement, on ben, commence la médecine occidentale à la reconnaître avec l'Artémisia Anoa, qui est très bien contre le paludisme. Mais j'ai aussi rencontré une personne qui m'a dit qu'elle s'est guérie son cancer du sein avec l'Artémisia Anoa. Ceci en la couplant avec du fer. Surtout pas oublier ça, parce que cette plante aurait tendance tout d'un coup à te bouffer tout le fer que tu as dans ton corps, et puis après c'est l'anémie, et voilà, ça marche plus ton cancer. Tandis que si tu couples avec ça avec du fer, ben, tout d'un coup, paf, tout va bien. Mais alors là, c'est toujours la grande question, est-ce qu'on peut refaire une plante de synthèse Parce que les médecins, maintenant, depuis euh, qu'il y a eu ce prix Nobel de médecine, ils disent oui, alors l'artémisia, ça marche, parce ils n'étaient pas préoccupés avant. Mais tout d'un coup, ils disent non, mais il faut prendre les gélules parce que c'est dosé correctement, parce que sinon ça pourrait ne plus fonctionner. Il semble qu'on observe justement que ça fonctionne plus très bien dans certains endroits au Vietnam, par exemple. Mais euh, ben, les molécules ne sont pas forcément les mêmes. Il y a une notion de chiralité qui est importante aussi. Euh, c'est par exemple les mains. Je montre les mains là, ben c'est parce que mes mains sont chirales. La, la chiralité ou la chiralité, je ne sais jamais comment on dit. C'est les mêmes en, en miroir. Donc c'est vraiment la même chose, on peut faire une molécule dans un sens et une molécule dans l'autre sens. Et ces molécules, si elles sont différentes, elles sont semblables, mais elles sont différentes. Et des fois, celle-là fonctionne, mais celle-ci pas du tout, parce qu'elle n'arrive pas à se crocher dans le bon sens sur ce qu'elle doit agir. Donc euh, il se peut que dans les plantes, il y ait une certaine composition, et quand on en fait avec la molécule de synthèse, eh ben on a l'autre version, ce qui fait que ça ne marche plus. C'est des choses qui arrivent, qui sont connues pour certaines bactéries, pour cette... non, certaines molécules, pas des bactéries. Mais ça euh, bah, sera vérifié pour euh, pas mal de médicaments comme ça. Alors, C'est aussi une astuce de brevetage, parce que je fais le brevet dans ce sens, quand mon brevet arrive au bout, j'élimine tout ça et je ne refais plus que celui-ci. Donc c'est pas la même, mais c'est la même pour les... pour les molécules pour lesquelles ça marche. Hein. Alors, euh, je le disais tout à l'heure, <coughs> grâce à ces approches, de l'intention de la médecine plutôt orientale, de maintenir les gens en vie. C'était l'histoire aussi du médecin chinois qui est responsable que la famille, on va chaque année chez le médecin chinois et puis il nous remet en forme et si on tombe malade c'est lui qui paye. Ça c'est une espèce de fable, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça transcrit bien l'intention de la médecine chinoise que je trouve très intéressante et pour ça ça traite les maladies chroniques nettement mieux que ce que la médecine occidentale le fait. En tout cas, on le voit, il y a plein de gens qui, d'après Big Pharma, doivent vivre avec plein de médicaments et qui font du Qi Gong et ils n'en ont plus besoin. Ou alors qui font un peu des médecines avec des petites plantes ou de l'acupuncture et tout d'un coup on débloque quelque chose qui va nettement mieux. Mais c'est vrai que si tu veux te remplacer une hanche qui est foutue, moi j'irais plutôt chez un chirurgien que de me faire planter de trois aiguilles. Hein. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est tout à fait complémentaire, et heureusement ça va de plus en plus dans ce sens-là, mais des fois je vois vraiment des grands combats, alors que je trouve qu'il n'y a pas raison d'être du tout. La médecine orientale et la médecine occidentale sont des médecines complémentaires. Donc utilisez-les tout ensemble. Après, il y a des nouvelles enfin entre guillemets, nouvelles euh, fonctionnalités qui font qu'on devra encore améliorer ces deux formes de médecine qui sont différentes. Euh, C'est ce que j'appelle moi la médecine émotionnelle. J'en ai déjà beaucoup parlé aussi dans une vidéo qui parle des émotions et pourquoi Elon Musk se plante quand il veut avec son Neuralink dans le cerveau pour pouvoir aussi gérer les émotions des gens. Euh, parce que non, en fait, notre cerveau il n'est pas que dans le cerveau de la tête, mais il est aussi dans le cerveau du ventre. Le cerveau du ventre, c'est 90% des signaux qui passent entre eux. On a des réseaux de neurones, autant que dans un cerveau d'un chien. Donc, le chien fait quand même pas mal de choses. Et c'est là qu'on a toutes nos émotions. Donc les émotions, je le rappelle, il n'y en a que quatre Colère, peur, joie, tristesse. Peut-être dégoût et surprise aussi. Ça se discute entre spécialistes. Mais c'est tout ça, en fait, qui dans la médecine euh, orientale font que des fois, suivant les émotions qu'on a, qu'on va engrammés dans son corps vont faire une modification du flux énergétique qui vont nous poser des problèmes sur le long terme. Et on commence à le voir en médecine plutôt occidentale quand on va observer justement disséquer non plus sous forme de fluide vital mais sous forme de bactéries qui composent notre intestin, nos microbiotes. Les 39 000 milliards de bactéries qui sont dans notre microbiote qui en fait influence sur notre humeur, nos émotions, notre cerveau. Maintenant on le sait, c'est clairement dit. Donc on a 39 000 milliards de bactéries et 30 000 milliards de cellules. Alors, à savoir, est-ce que tu es plus une colonie de cellules ou une colonie de bactéries Personnellement, je me dis qu'on doit être euh, une évolution. Nous sommes un véhicule pour bactéries. Les bactéries ont trouvé un moyen de se créer un véhicule qui permet de sortir de l'eau. Euh, derrière moi, il y a toute cette eau. Et on vivait dans l'océan et tout d'un coup la vie a émergé de là et elle a pris avec dans son corps le système marin d'ailleurs le système sanguin est quasiment semblable à l'eau de mer c'est aussi René Quinton, un français qui était très connu à un moment donné parce qu'il a guéri plein de gens, on ne faisait pas de transfusion sanguine on transférait de l'eau de mer mais à une dilution particulière qui permettait de faire exactement l'eau de mer jusqu'en 1982 en France ça a été dans la référence officielle de, des traitements de médecine. Et depuis, ça a disparu, et on se dit qu'on aurait pu éviter peut-être plein d'affaires de s'en contaminer si on avait continué à utiliser l'eau de mer, mais une eau de mer assez particulière, assez pure, qui vient de Vortex, semble-t-il, euh, qui permettent de... des endroits dans la mer où il y a beaucoup... Euh, de vie en fait. qui est. Alors peut-être qu'on va la chercher à ces endroits-là, mais toujours est-il que l'eau de mer, effectivement, c'est un milieu marin qu'on a mis dans notre corps. C'est la théorie de l'évolution qui sort, et ce sont ces bactéries qui finalement se sont construits un véhicule pour aller sur Terre, tout en vivant dans un milieu marin. C'est assez génial, hein Et après, ils inventent les pesticides et les fongicides pour se taper dessus en bactéries ennemies. bam, bam, bam, bam, bam. Et après, ben, tu prends un petit gel antibactérien 99,9% de destruction de bactéries. Donc je me dis, ben voilà, si c'est autant que ça, c'est un gel suicidaire en fait. Je suicide à petit feu, parce qu'on va tuer toutes les bactéries et qui en fait nous protègent, vu que nous sommes une colonie de bactéries. Et là, il y a peut-être d'autres méchants qui vont arriver, qui vont nous embêter. A savoir qu'un terrain à neuf, ben, il est colonisé toute façon, alors ça peut être par les gentils si tu as de la chance, s'ils viennent en premier, ou par les méchants si t'as pas de chance. Donc remettre du gel tout le temps, bah, c'est faire un terrain neuf, comme dans la terre, quand on enlève tout dans son jardin, il bah, y a les mauvaises herbes qui viennent en premier, parce que ce sont des plantes qui ont pour but de couvrir le sol le plus vite possible, parce que la vie couvre tout, la vie a horreur du vide. Donc pour revenir à nos bactéries, les microbes depuis Pasteur, c'est mauvais, on pasteurise tout, on tue tout, alors qu'en fait, ben c'est nous-mêmes. Donc là, de plus en plus, la médecine occidentale essaye de remettre en place tout ça, et puis de se dire qu'on hum, devrait peut-être plus battre contre la vie, contre nos bactéries, mais manger des probiotiques, manger euh, de la choucroute, des lactofermentations. J'ai aussi euh, fait pas mal de choses euh, dans ce domaine, j'ai toute une recette sur mon site de cuisine amusante, yopyop.ch et là c'est toute une médecine qui en voit de, de se créer parce qu'on peut avoir des maladies chroniques de digestion et en fait le système digestif c'est le plus complexe des systèmes de notre corps donc si on arrive à faire quelque chose d'intéressant avec ça on aura peut-être moins de problèmes donc le kéfir, le yaourt les lactofermentations donc c'est des cultures de bonnes bactéries et ça prédigère beaucoup de choses. On retrouve ça un peu partout dans toutes les civilisations. Sauf que depuis pasteur, ben on les élimine de plus en plus. Et maintenant, dans notre société du risque zéro, on ne veut plus de risque, et ben on élimine tout ce qui est bactéries. Alors qu'en fait, ben on élimine nous-mêmes. Donc on est obligé de les refaire nous-mêmes, parce que dans le commerce, on ne trouve plus rien qui n'est pas pasteurisé. C'est fou Tout est pasteurisé, parce qu'on a peur de tout. toute forme de bactéries. Bon, ok. Alors... Euh... Bah, ça permettra de faire mieux. Et, et dans tout ce domaine, euh, bah, on découvre des choses, hein, notamment le fait que la, la véritable fonction de l'appendice. Hein, quand il y a quelqu'un qui fait une appendicite, bah, on coupe. Voilà, c'est fini. Ça ne servait à rien. C'est un peu comme l'ADN poubelle. Ça ne sert à rien. En fait, l'ADN poubelle, on commence à se rendre compte que ça a plein de fonctions. Et puis, euh, on découvre aussi que justement, l'appendice, depuis 2007, hein, c'est hyper récent en fait, on sait qu'en fait, c'est l'endroit dans lequel notre corps stocke des bactéries, c'est sa réserve de bactéries de secours, au cas où tu aurais reptiles une diarrhée qui te vide totalement l'intestin, toutes tes bactéries partent, et bien il y a quelque chose qui permet de recoloniser tout l'intestin et d'avoir de nouveau euh, notre microbiote qui se reconstitue. Parce que sinon, bah, tu meurs. Donc le corps est bien conçu. Alors voilà que maintenant, comme euh, on disait, ça ne sert à rien, on le coupe. Ben, les gens qui ont une appendicite, qui on a coupé l'appendice, ben, s'ils ont une bonne diarrhée, que tout part, eh ben, ils sont obligés de prendre des probiotiques pour faire revenir. Donc euh, dans une civilisation dans laquelle on peut recréer des probiotiques assez facilement, là que ça existe, c'est bien, mais on va peut-être avoir une biodiversité de notre corps qui est grandement mise en danger. Et notamment justement... Les chasseurs-cueilleurs, et ceux qui vivent toujours comme ça, c'est comme ça qu'on le sait, euh, ont une biodiversité intestinale qui est 100 fois plus grande que celle des humains qui vivent en sédentaire, en ville, et avec de l'eau de javel tout autour, et qui se lavent les mains au gel antibactérien tout le temps. Il y a des gens qui essaient de faire des, de la choucroute chez eux et que ça ne marche pas. Bah, c'est des gens qui lavent trop chez eux. Voilà. Euh, bah, ça tue tout, donc on peut se poser des questions après. Donc avec cette histoire... Si ton appendice est foutu, eh ben il faut reconstituer. Et puis ben là, c'est bon. Donc le corps est quand même vachement bien foutu. Alors les problèmes de veau, de, de ventre et tout ça, c'est quand même connu depuis longtemps, mais du côté de l'Orient, c'était un peu plus connu qu'en Occident. Par exemple, en France, le yogourt c'est hyper récent. Alors que c'était l'Empire Ottoman qui cultivait le yogourt un peu partout, depuis les steppes d'Asie centrale, et justement, il y a une histoire, le premier yogourt qui est arrivé en France, c'est le roi François Ier qui l'a eu parce qu'il avait mal au ventre. Alors il a demandé à son pote, le calife Soliman le Magnifique, de trouver un remède, parce que ses propres médecins français n'arrivaient rien à faire. Donc le médecin de Soliman le Magnifique est venu, et il lui a fourni un yogourt, avec plein de probiotiques. Donc c'est un ton appendice, voilà, pouf, vous voyez, il a plein de probiotiques, et c'est reparti. Donc le yogourt, c'est top. Sauf que des fois on le pasteurise. Et euh, ben, le médecin, il avait fait bien attention de pas donner la recette. Il ne savait pas avec quoi c'était fait. Donc pendant 500 ans, le secret du yaourt est resté. Euh, plus prosaïquement de nos jours, on commence à faire des transfusions de caca. Et oui, il semble que voilà, bon, pour au lieu d'avoir un yaourt, des fois ça suffit pas et puis qu'il y a des gens qui se font transférer, qui mangent le caca d'une personne saine avec un bon microbiote. Il y a même des gens qui s'arrangent avec leurs voisins, des fois, mettre dans un mixeur et manger le caca des autres. C'est un peu particulier, mais certains s'en sont sortis de maladies assez graves de transit intestinal. Donc c'est intéressant. Euh, Là-dedans, alors, on peut se poser la question maintenant. Il y a toute une théorie qui dit que les enfants qui sont nés par césarienne ont un problème immunitaire de base parce qu'ils n'ont pas traversé le vagin de leur maman qui est plein de bactéries. Et du coup, ils n'ont pas un microbiote qui est efficace et ils auront des problèmes toute leur vie d'immunité. Alors, c'est assez répandu ces 20-30 dernières années. Et puis tout d'un coup, maintenant, on dit non, en fait, on s'est planté, <rire> on peut leur créer après coup. C'est peut-être parce qu'on vit dans une société dans laquelle on élimine toujours toutes ces bactéries, donc on n'a aucun aliment qui permet de les reconstituer. Mais si on mange de la choucroute, la vraie, du yogourt, du vrai, ben peut-être qu'on arrive à la reconstituer assez facilement. Si on arrête de se laver les mains au gel antibactérien tout le temps, ça peut marcher. Donc voilà, c'est vaste, hein, toutes ces histoires. Et puis, euh... <coughs> personnellement, j'ai pas réponse à tout, mais je mange mes bactéries et je recrée tout ça. Donc c'est génial. Euh, maintenant, on va venir à un sujet un peu plus controversé. D'où viennent toutes ces connaissances Alors là, ben, on voit que c'est la médecine occidentale qui dissèque, mais il y a aussi des choses qui sont bien présentes depuis des millénaires. Il y a des gens qui sont capables d'avoir compris que telle plante fait un super effet avec telle autre. Et des fois, c'est même tellement incroyable, tellement improbable, on se demande comment ils ont pu penser à ça. Alors, ben, la pharmacopée... Il y a plusieurs sources. Il y a la théorie des signatures, et il y a aussi la version chamanique, euh, où euh, par exemple, en, en Amazonie, euh, il y a plein d'ethnobotanistes qui sont allés, comme euh, Jeremy Narby par exemple, ou Romuald Le Terrier. Et là-bas, les Indiens, euh, par exemple les Indiens Chipibo, ils vont vous dire, euh, « ben, Comment vous savez toutes ces connaissances sur les plantes ?»« ben, C'est la plante elle-même qui nous a dit. » Ok, la plante parle, elle t'explique. Oui. Et voilà que, bah oui, ça fait partie euh, de tout le monde chamanique. À un moment donné, on fait des trans chamaniques, donc il y a plusieurs méthodes. Euh, en Amérique du Sud, c'est surtout les trans. Euh, L'ayahuasca, qui est une, une forme de liane qui est mise avec la chakruna. Déjà, cet assemblage, on ne sait pas comment il a pu être fait, parce que c'est juste incroyable de ce que ça peut faire dans nos récepteurs, nos neurotransmetteurs du cerveau, qui déclenchent quelque chose, qui créent une réalité qui est une réalité différente, mais une réalité objective quand même, parce qu'on peut avoir plusieurs personnes qui, qui viennent dans le même rêve. Un peu comme dans Inception, plusieurs personnes dans le même rêve d'une seule personne. C'est déroutant pour la science matérialiste qui ne comprend pas ça, mais de plus en plus on en apprend là-dessus. Et, voilà. Et là, on peut aller discuter avec les plantes. On peut voir le monde sous forme énergétique, comme le font euh, en médecine chinoise, on voit les fluides de comment est construit le corps de manière énergétique. Et avec ça, ben, <coughs> les chamans en Amazonie <coughs> obtiennent des connaissances, et, et voilà, ben, ça marche, ils ont des connaissances, et ils disent ben, il faut cette plante pour euh, guérir ça. Pouf, et ils l'utilisent. Et ensuite, c'est Big Pharma qui arrive, et qui va voler ces plantes, qui va les breveter, qui va les dire, « Ah non, euh, les Indiens, ça fait 5 000 ans vous utilisez ça, vous n'avez plus le droit. » parce que maintenant c'est à nous, et ils en font des pilules qu'ils vendent. Et en fait, on ne sait toujours pas d'où ça vient, mais Big Pharma est capable de concilier tout ça, tant que ça marche. Et il se trouve que la trans chamanique, elle n'est pas toujours faite avec euh, des drogues, comment dire, ou plutôt des psychotropes, qui de plus en plus ne sont plus considérés vraiment comme euh, des drogues dangereuses, mais comme des manières différentes de voir des réalités. Euh, on réhabilite beaucoup les psychotropes euh, depuis une dizaine d'années parce que ça permet de guérir pas mal d'addictions. Les addictions aux drogues se guérissent par des psychotropes, donc ayahuasca, euh, l'iboga, la mescaline <coughs> peut-être aussi, enfin, le LSD, mais c'est plutôt artificiel, donc peut-être, selon moi, privilégier le naturel. Mais toujours avec un chaman, parce qu'on va dans des endroits où euh, les personnes fragiles psychiquement peuvent avoir des sacrés problèmes. Et puis, il euh, y a les trans qui arrivent sans qu'on demande rien du tout. Comme c'est arrivé à Corinne Sombrun, qui est allée en Mongolie pour faire un reportage. Il y a tout un film, un monde plus vaste, plus grand, je ne sais plus, un monde plus vaste, qui, qui explique toute cette histoire. Où, euh, elle va là-bas, il y a une chamane qui commence à va taper sur son tambour, pouf, puis elle se retrouve en trans, Corinne Sombrun, et puis elle se met à hurler comme un loup, et puis euh, bah là, voilà. On lui dit, t'es chamane, maintenant il faut te former, parce que sinon ça ne va peut-être pas bien se passer. Et elle a été se former pendant trois ans en Mongolie pour devenir vraiment chaman. Et à un moment donné, <coughs> bah, euh, elle a voulu faire analyser ça scientifiquement. Donc euh, elle a voulu se faire mettre des électrodes en France. Et puis euh, bah là on lui a dit euh, ça va pas le faire avec tout ton costume de chaman. Et puis t'as tapé sur ton tambour qui pèse 8 kg et que arrives à tenir pendant deux heures sans t'en rendre compte. Alors que t'arrives même pas à le tenir quand t'es pas en transe. Donc c'est déjà quand même, tu te dis mais d'où vient cette force Il y a quand même quelque chose de bizarre. Et cette histoire-là, en fait, bah, elle a appris à pouvoir utiliser, à se mettre en état de transe sans avoir besoin de son, euh, son ton tambour. Et alors, ça c'est juste incroyable, et elle dit que justement, bah, là on peut observer, et, et dans l'électroencéphalogramme qu'on observe, il bah, y a des médecins qui disent qu'effectivement, on a l'impression qu'elle est en, en état de schizophrène, mais qu'elle peut le contrôler, elle peut changer. Il y a aussi des Indiens, des Amérindiens, qui disent que tous les schizophrènes qu'on a dans les hôpitaux psychiatriques, pour eux, ce seraient des chamans, mais qu'il faudrait les guérir et leur apprendre le métier, plutôt que les laisser comme ça, avec des drogues tout le temps, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et ce qu'elle explique Corinne Sombrun, c'est qu'elle voit dans ces états de trans le corps comme une espèce d'arrangement harmonieux, avec des disharmonies à des endroits, donc notamment par exemple, comme je disais, avec la médecine chinoise qui dit que le fluide ne passe plus, le chi, le prana, elle s'est dit, il y a quelque chose qui cloche. C'est comme elle faisait une analogie avec un, un berger qui connaît super bien son troupeau de moutons, puis qui dit, là, il y a un problème, il m'en manque. Une vision globale intuitive, comme ça, bouf, il y a un problème, il m'en manque. Et donc, là, elle se dit, il y a quelque chose qui cloche, et elle sent le besoin de faire des gestes, de réajuster des trucs, de faire des sons, des et ça résout le problème. Alors, sur quoi ça agit, c'est absolument incroyable. Alors personnellement, j'ai aussi fait l'expérience ce genre de choses euh, en tant que patient chez les chamanes. Voilà, j'ai fait une expérience avec une copine chamane qui était avec son tambour, qui fait bam, bam, bam, bam, et je me suis retrouvé dans un ciel état je ne pensais pas, j'étais sur une chaise, et tout d'un coup, je sentais les machins que ça chauffait partout, ça monte, ça monte, et tu te sens envahir, et quand je suis arrivé là, je me suis senti pleurer. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Et j'étais complètement figé sur ma chaise, et elle était là, en train juste de raconter des trucs, et ça ne m'est pas arrivé qu'une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'avais une période, chaque fois que je la rencontrais, je finissais en pleurs. Et à chaque fois, elle commençait à parler dans une langue bizarre, incompréhensible. Elle-même, je ne sais pas si elle comprend cette langue, mais tout d'un coup, ça fait des langues bizarres et bla. Moi, je me finissais en pleurs. Et puis, avec des courbatures en les bras, des espèces de tensions qui, d'un coup, se sont lâchées. Elle me dit, bah, voilà, ben voilà, peut-être que tu as lâché euh, quelqu'un dans une incarnation précédente, future, ailleurs simultané, si le temps n'existe pas, comme on le voit en physique quantique, on élimine le temps. Et donc, donc cette histoire ben nous, nous relie à quelque chose de plus grand que nous, euh, là on peut voir que les maladies, euh, ce serait peut-être tout à fait autre chose que ce qu'on pense, il y a un système karmique qui se met en place, donc des liens de cause à effet entre incarnations, entre euh, du transgénérationnel, et puis que euh, le corps est un moyen d'exprimer des choses qui vont mal. Alors on peut le dire, si le corps exprime des choses qui vont mal, on peut dire que le mal dit des choses. On dit le mal a dit, la maladie, le mal a dit quelque chose, la maladie. Donc c'est de la langue des oiseaux, mais c'est assez révélateur. Peut-être que, effectivement, le corps est un moyen d'expression. On a le cerveau de la tête, comme je disais, le cerveau du ventre, et que ce cerveau du ventre permet d'exprimer pas mal de choses, mais dans un langage qui est différent. Le langage des émotions et le langage du corps, avec des pathologies qui nous arrivent, et qui doivent être comprises, qui doivent être mises en lumière, interprétées, et quand on connaît, on peut peut-être changer des choses dans sa vie, ou juste des fois la prise de conscience permet de résoudre le problème. Et si on réfléchit bien dans les croyances populaires, dans, dans les dictons, on a beaucoup de choses. Quand tu dis « j'en ai plein le dos », tu te chopes mal au dos. Ben, peut-être que tu en as vraiment plein le dos de quelque chose et puis qu'il faut arrêter ce qui te fait mal au dos. Ou alors je me fais de la bile. Ben, voilà, tu as peut-être des problèmes après avec ta bile. Tu te fais des calculs biliaires. Ou alors je sais pas sur quel pied danser, et paf, tu te pètes la cheville. Ou alors j'ai la peur au ventre. On associe bien la peur... C'est les reins, c'est la vessie, la peur au ventre. J'ai la gorge nouée. <coughs> voilà. Ou alors, j'ai les nerfs à vif. J'ai un torticolis. Hein. Ça, c'est aussi sympa, le torticolis. Ça empêche de, de faire... Non, non, non, t'es obligé, obligé de faire quelque chose. Oui, es obligé, j'ai pas le droit de dire non. Et ça te fait un torticolis. Ou alors, euh, le classique euh, n'a pas arrivé à digérer un événement. Et c'est là qu'on voit que le corps a des fonctions très physiques de digestion. On a parlé de cette différence. mais aussi digérer les événements de la vie, les, les, les en prendre conscience, les vivre, les exprimer, les digérer et en ressortir ce qu'on ne peut pas gérer pour le redonner à la terre, redonner aux autres. Et puis, euh, bah, toute une gestion de ces émotions, une gestion des de événements qui arrivent. Après, c'est euh, j'ai trop de pression, hein. on fait de l'hyperactivité de Peut-être que je suis dur d'oreille, on ne veut pas entendre les choses, on ne veut pas voir des choses, ben, on a peut-être des problèmes qui arrivent. Il semble que peut-être la myopie, euh, ce serait ne pas vouloir voir loin, ne pas vouloir voir le futur, c'est avoir peur du futur, en fait. Et tout ça, en fait, euh, ça peut euh, parler. Donc il existe un, un grand dictionnaire des malaises et maladies qui a été écrit par euh, un Québécois qui s'appelle Jacques Martel, qui dedans recense énormément de pathologie et de liens comme ça, qui pour la médecine occidentale n'ont aucun lien, mais en lien symbolique, et ce lien symbolique permet ensuite d'exprimer de, ou de prendre conscience de ça, et chez pas mal de monde en fait ça marche. Il suffit de prendre conscience de quelque chose et on résout un problème dans sa vie. Donc ça c'est assez intéressant, mais c'est vrai que si on se coupe une jambe, bah, ça va pas la réparer non plus, hein. Faut quand même pas imaginer euh, trop de choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a les médecines complémentaires. Et là, on va carrément dans qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que l'univers, comment ça fonctionne, quelle est cette cause profonde. Donc, euh, ouais, ça, ça questionne, là, quand même. Alors, on va ensuite voir ces, ces fonctions symboliques qui sont toujours utilisées, et dans les traditions anciennes, on avait la théorie des signatures. Par exemple, si, ben, justement, j'ai un problème à l'œil, ben, on va utiliser... Quelque chose qui ressemble plus à l'œil pour me guérir. Parce que les similaires s'attirent. Alors qu'est-ce que similaire à l'œil ben, Si je coupe des carottes, pouf, et eh ben je trouve que les carottes, euh, elles ont euh, une tranche de carottes ressemble un peu à, à l'œil. Et du coup, euh, l'œil, euh, ben, les carottes, c'est bon pour les yeux. Et c'est connu. Il y a des vitamines bonnes pour les yeux. Mais il euh, y a aussi euh, d'autres choses. Par exemple, la noix. La noix, elle ressemble à une forme de cerveau. Il se trouve qu'effectivement, il y a des huiles qui sont aussi très bonnes pour notre cerveau. Et les haricots, ils ressemblent à la forme du rein. Bon, peut-être que ça peut aider les reins. Euh, la tomate, c'est une espèce de tomate cœur de bœuf. Hein. Ça aide le cœur, les tomates. Et le gingembre, ça a une forme de, de la digestion de l'estomac. Peut-être que voilà, ça protège ton, ta digestion, ton estomac. Plein de choses comme ça des tranches de champignons, ça ressemble aux oreilles. Alors peut-être que ça aide les oreilles. Voilà, ça c'est la théorie des signatures. Donc euh, ça a été utilisé dans pas mal de manières pour essayer de se dire euh, « bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, donc on va prendre ces, ces, ces plantes-là, parce que ces plantes nous aident. » Ok, ben c'est une technique. On la reverra encore un peu plus tard, ça a été utilisé euh, par exemple aussi dans l'homéopathie. Je ferai un petit topo sur l'homéopathie. Mais on va revenir au chaman. Alors de nos jours, on va essayer de comprendre ça, et dans le monde occidental, on va essayer de mettre en place des machines qui remplacent les chamans. Alors dans le.. Je parlais de... du temps qui n'existe plus en... dans le monde quantique. La physique quantique, on l'a enlevé, on n'a plus que des... des concepts atemporels. Et puis ben, c'est pour ça qu'on a... utilise pas beaucoup la physique quantique, des fois un peu à tort, pour expliquer les machines quantiques. Une machine pour une médecine énergétique une médecine quantique qui va nous aider à résoudre plein de problèmes plein de bizarreries comme la non localité depuis 1982 avec l'expérience du physicien alain aspect on sait que en fait dans toute expérience on devrait prendre en compte tout l'univers parce que l'univers euh, on ne peut pas dire que seul ce qui est local agit sur les choses. Il n'y a pas une, une loi, une loi euh, du fait que c'est parce que je suis ici que seul ce qui est autour de moi peut agir. Il y a des choses peut-être à l'autre bout de l'univers qui peuvent agir sur moi. C'est le principe de non-localité. Peut-être que justement, euh, les notions d'astrologie, euh, bah, ça joue là-dessus. J'en sais rien, mais euh, toujours est-il que cette non-localité, c'est bien un phénomène physique et qu'on devrait peut-être prendre en compte tout l'univers pour chaque expérience qu'on fait. Donc c'est pour ça que les expériences sont de plus en plus dures à faire et euh, j'ai acquis un appareil quantique, un de ces machins Non, ça s'appelle le LVA, le Life Vibration Analyzer, qui analyse la signature vibratoire du vivant, d'une personne, d'un lieu, d'un produit, et moi je m'amuse à pouvoir voir quel produit peut aller avec quelle personne, faire des bilans, ce genre, et c'est hyper bluffant parce que c'est toujours juste ce machin, ça tombe pile poil, on voit ce que les gens n'ont pas envie de dire, on voit ce que les gens ont... rayonnent autour d'eux, et à part ça, ben, ben on peut se transformer en chaman sans, sans avoir trop de connaissances de chaman. Mais l'appareil ne fonctionne qu'avec une bonne intention. Donc si tu n'as pas l'intention, c'est comme un couteau suisse, il ne fonctionne pas sans la main de l'homme. Si tu n'as pas ce qu'il faut, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que les gens qui veulent essayer de debunker, les gens qui veulent essayer de montrer que la parapsychologie, c'est de la foutaise, ils viennent avec l'intention que ça ne marche pas. Et du coup ça ne marche pas. Mais si on met avec l'attention que ça marche, ça marche. C'est totalement déroutant. Mais c'est pas évident de se mettre dans un état d'esprit du fait que ça marche. Tout le monde n'est pas chaman, comme tout le monde n'est pas coureur au 100 mètres. Voilà. Il y a des gens qui ont des capacités incroyables. J'ai vu dans un cirque, une fois, trois Chinois les uns sur les autres sur le dos, euh, basés sur le frangin qui est par terre, avec un monocycle, comme ça. Hein, trois sur un monocycle. Et, et ils faisaient... La même chose avec les autres en face qui font pareil, mais en train de jongler avec des quilles. Alors là, franchement, euh, c'est pas donné à tout le monde. Donc il y a toujours des gens qui ont des pouvoirs exceptionnels. Donc avec euh, mon LVA, ici j'analyse plein de choses, je peux voir ce qui intéresse les gens sur le long terme, et donc comment ils créent leur futur, quelles sont euh, les choses qui pêchent dans leur vie. Donc le principe c'est qu'on envoie un signal, un bruit blanc dans le corps, un signal, le corps va réagir à cette manière, et puis en fonction de comment il réagit, euh, si c'est un signal qui est lissé, excité, diminué ou augmenté, ça fait quatre formes de signaux qui vont nous présenter des qualités. L'excès, qui chauffe, un peu comme l'ampoule, quand on boit des boissons énergétiques, ça se voit tout de suite avec Les limitations, donc nos croyances limitantes, et puis les besoins qui permettent de compenser ces limitations souvent. Et suivant où se trouve dans la fréquence de résonance par rapport à où ça, ça résonne dans le corps, donc la symbolique du corps, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, ces différents dictons, par exemple, ben ça me donne une symbolique qui à un moment donné permet de savoir si on a un problème ou pas à un endroit dans le corps. Donc avec ça je fais des bilans, et puis on essaye de voir aussi ce que le corps exprime ou ce que la tête exprime. Il y a toujours ces deux notions, parce qu'on a vraiment des aspects différents de notre personnalité humaine. Et des fois, on se raconte beaucoup d'histoires sur soi-même. Donc, vaut mieux voir la réalité objective du corps que la... le mental qui invente des trucs. Puis il dit :« Non, non, tout va bien, tout va bien. J'ai plus de jambes, mais tout va bien. » Donc voilà, c'est passionnant. Et puis dans ces machines quantiques, j'ai aussi testé à un moment donné le GDV, qui lui va euh, faire euh, des, des espèces d'effets de, Kirlian. Euh, c'est euh... La lumière qui est émise par les doigts, qui est analysée avec les biophotons qui sont au bout des doigts, et c'est forcément, il y a des terminaisons du fameux système de méridiens chinois, le prana qui se balade, et on peut le présenter sous forme d'aura, un peu comme un clairvoyant, vous le verrez, comme les chamans le voient, et à partir de ça, eh ben on peut aussi analyser les, les creux, les bosses, et voir aussi ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne aux croyances limitantes, et qu'est-ce qu'il faut changer là-dedans. Donc on arrive dans une forme de médecine qui est totalement pas dans la médecine occidentale, mais qui est créée par des occidentaux qui s'inspirent de la médecine orientale, mais qui en font ça avec des machines. Donc on a une espèce de fusion, et c'est peut-être ça la medbox du futur. Alors il y a des gens qui veulent faire ça comme ça, mais personnellement je pense que ça ne marche pas d'automatiser et d'industrialiser ce principe. Ça reste quelque chose qui est un outil pour les humains, par les humains. Bon, si on revient à deux, trois autres bizarreries, avec mon LVA, j'essaie d'expérimenter quelles sont les choses qui fonctionnent ou pas. Donc, par exemple, est-ce que l'homéopathie fonctionne Est-ce que les huiles essentielles fonctionnent Alors, on va voir ça un petit peu. C'est toujours basé sur euh, le principe que les semblables guérissent les semblables, qui se disait en latin simila silimilibus curantur. Donc, c'est une des bases un peu de la médecine non pas orientale mais occidentale. Donc les médecins du Moyen-Âge, ils pensaient ce genre de choses et c'est ce qui a donné ces principes de la théorie des signatures. Si je vois une plante avec un organe qui ressemble, c'est ça qui va guérir. Les bourses à Pasteur, par exemple, ça guérit tes problèmes de bourse. Donc euh, là, on a inventé ensuite euh, des choses dans la, la similitude. Alors, on a plutôt que de guérir, on peut avoir la similitude du mal. La belladone, ça reproduit la même chose que certains mots. Quand tu te fais empoisonner, eh ben on va te réempoisonner et ça va faire un mal contre un mal, un bien. Et ça, c'est le principe de l'homéopathie. Moi, je vois souvent des gens qui, qui disent « Alors, les dilutions homéopathiques, ben, du coup, il ne reste plus rien, donc ça n'agit pas. » Personnellement, je pose aussi beaucoup de questions sur l'homéopathie dans le fait que ce principe de base, d'utiliser un mâle qui produit les mêmes symptômes qu'un mâle qu'on observe, ça devrait le guérir. Ouais, bon, voilà, peut-être que c'est ça qu'il faudrait remettre en cause, je sais pas. J'ai vu tellement de bizarreries que ça fonctionne. Et puis il y a des choses qui quand même l'air de marcher, parce qu'il y a de l'information qui circule, je ne sais pas trop. Des fois, c'est quand même étrange. faut expérimenter, surtout donc effectivement l'homéopathie fait des dilutions infinitésimales donc par exemple on met des choses bizarres comme la belladone ou comme l'ocioxinum pour combattre le rhume par exemple c'est des bouts de canard, de foie de canard qui sont mélangés, broyés, tout, tout, tout qui sont mis dans, un, dans de l'eau et puis après on remplit 200 fois l'eau, on dilue, on dilue, on dilue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien après on met des petites granulées de sucre on fait évaporer l'eau, puis on garde les granulés de sucre, puis on te donne ça. C'est contre le rhume. Voilà. Donc, euh, bon, d'accord. Dans le même principe, on a un gars qui trouvait que ça marchait pas super bien l'homéopathie. C'était le docteur Bach. Et il a fait les élixirs floraux du docteur Bach. Alors, il les a trouvés plus ou moins intuitivement avec, pour être, équilibrer nos états émotionnels. Donc, c'est aussi le principe que les émotions vont influer sur notre énergie vitale qui se balade. Euh, donc voilà, c'est un peu la même chose, sauf que là on ingère un peu plus euh, des produits, des élixirs floraux. Donc c'est aussi une manière de se guérir. Ça, ça ressemble pas mal à la notion de la phytothérapie avec des huiles essentielles, mais sans être vraiment. Les huiles essentielles, c'est vraiment réduire une quantité colossale de, de plantes pour en garder vraiment l'essence pure. Et là, il y a des choses assez efficaces, c'est une forme de phytothérapie. Donc on sait que ça, ça, ça fonctionne dans la médecine occidentale, la médecine orientale. Les naturopathes utilisent très souvent ça. Et chez les naturopathes, c'est aussi très intéressant, il y a beaucoup de protocoles qui permettent de se purifier, de se laver. J'ai expérimenté aussi le protocole du docteur Clark. Alors la doctoresse Clark avait inventé un truc. La cure du foie aussi. Donc on, on va faire une purge. Euh... C'est un truc qu'il faut faire quand tu as du temps. Et tu peux rester couché pendant un week-end tranquille parce qu'à un moment donné, euh, tu fais un peu la chasse d'eau, tu te bourres de laxatif et d'une mixture basée à base de pamplemousse, de jus de pamplemousse, et ça, ça va ramollir tout tes, euh, ton système de bilaire qui est dans le foie. Et puis tes calculs biliaires du foie, ben ça leur fait une sacrée chasse d'eau à un moment donné. Voilà. Ils sortent de la vésicule biliaire et du foie, parce qu'on dilate avec du sel, d'epsom les canaux. Et ensuite, on met le laxatif et et tu reprends ça plusieurs fois. Il y a tout un protocole, d'où le protocole de la doctoresse Clark. Et euh, c'est assez impressionnant parce que tu vas aux toilette, puis tu sors plein de petites boules de cholestérol vert, comme ça, qui sortent et qui engorgent tes canaux dans le foie. Donc avec ça, tu te purifies bien. Parce que le foie, c'est un peu le truc qui purifie le sang. Et dès que tu t'intoxiques, par exemple en buvant de l'alcool, ben, euh, tu vas stocker tout ce qui est mauvais dans le foie. Et ton foie, il devient grand. Hein. Quand on fait du foie gras de canard, ben, on fait du foie euh, le plus gros possible en stockant un peu toutes les graisses, toutes les saloperies qu'on qu donne aux canards pour les gaver. Et bien là, c'est pareil. Si tu te nourris mal, ben, tu auras tout ça. Et au bout d'un moment, ben, ton foie, euh, si on ne le lave jamais, si on ne fait pas de cure, ben, ce n'est pas terrible. Et là, chez les naturopathes, c'est assez génial. Est-ce que tu arrives à te purifier Notamment, bah, dans ces traditions symboliques, on dit que le, le foie, euh, c'est là où il y a la colère. Donc si tu ne te mets jamais en colère, eh bien, tu vas accumuler des choses en foie. Si tu te mets trop en colère, tu vas épuiser ton foie. Mais dans les deux cas, euh, bah, tu te pépètes moins en colère après avoir fait une cure du foie. Et il y a plein de petits protocoles comme ça qui sont faits par les naturopathes euh, pour purifier les reins aussi, et ce genre de choses qui sont peut-être intéressants à faire. C'est une vision un peu plus globale du corps euh, où chacun est différent. Dans la, Les naturopathes euh, ont la notion de terrain. On ne va pas utiliser le même médicament pour tout le monde comme dans la médecine blouse blanche traditionnelle en Occident parce que finalement, on est tous différents. Donc si on est tous différents, ça ne sert à rien d'avoir tous le même médicament. On va l'adapter. Voilà, alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées à tout ça. On va parler aussi des ostéopathes qui sont aussi dans la médecine occidentale, c'est une vision globale du corps. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est un endroit que tu as mal que la source vient de là. Ça c'est souvent une erreur, vous avez mal là, ben alors on va soigner là. Alors que c'est un déséquilibre, Ça peut être des fois très très différent. Euh, un ostéopathe qui m'avait dit une fois que c'est parce que j'ai un décalage d'une jambe plus courte que l'autre, qui fait que j'ai une tendance à être un peu plus plié dans l'estomac, parce qu'il y a un truc, un petit muscle qui tend tout le temps, courbe tout, puis j'ai tendance à me plier comme ça, et puis à être un peu courbé. Bon voilà, après comment on rééquilibre ça Il ben, y a divers, différentes manières, des fois très mécaniques, donc l'ostéopathie c'est quand même assez mécanique. il y a tellement de choses après. Donc après il y a encore les gens qui s'amusent avec les pierres, la lithothérapie, les cristaux, les plantes, c'est super vaste, c'est gigantesque et puis euh, pff, ben, entre la médecine orientale, la médecine occidentale, qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que tout ça, l'humain est probablement pour moi multidimensionnel. Voilà, bon, voilà plein de choses, on ne sait pas trop qui on est, où on est, hop, j'ai les petits nuages, et voilà, après euh, ben, on est en recherche perpétuelle, permanente, de savoir qui on est, jusqu'où on va, et comment faire, je pense qu'il faut euh, avoir un bon jugement. De plus en plus, je suis pour aller au-delà du paradoxe, remettre ce qui est paradoxe à l'ensemble. Il ne faut pas opposer la médecine orientale et la médecine occidentale, mais les remettre ensemble. Et notamment, bah, la médecine occidentale, c'est une médecine d'urgence, qui est super forte, qui est capable de te remettre sur pied quand tu as un problème mécanique, tout de suite. Alors peut-être que tes problèmes mécaniques, bah, après, il faut avoir des meilleurs comportements dans ton hygiène de vie, dans ta nutrition, dans ton hygiène émotionnelle, dans ta gestion des émotions, et puis peut-être que tu as des problèmes karmiques, je sais pas quoi, des problèmes avec tes ancêtres, tu peux résoudre les problèmes des ancêtres ou créer un bon futur, et puis euh, tu n'auras peut-être plus de problèmes à changer les pièces de rechange, donc tu as la médecine qui permet de, de t'aider quand tu n'as pas bien fait ton travail d'avant, donc c'est très pratique, mais euh, il faudrait quand même avoir une meilleure hygiène de vie. Donc voilà, et puis il faut bien se souvenir que l'humain, c'est une tête, mais c'est un ventre, c'est une collaboration de ces deux, donc on est aussi au-delà de la dualité du paradoxe donc moi je prône une médecine holistique qui voit toutes les dimensions qui sait fluidifier les émotions éviter de changer les pièces mais qui va quand même les changer et notamment quand tu as besoin de faire une césarienne pour une naissance c'est quand même vachement pratique d'avoir une salle d'hôpital et puis d'avoir des médecins qui sont là et qui font ce qu'il faut au moment où il faut rapidement mais après, si on laisse aller une société dans laquelle on favorise la maladie parce que le but c'est de faire vendre des médicaments et puis d'enrichir Big Pharma, c'est pas franchement non plus la bonne chose. Et peut-être qu'on a aussi un nouveau modèle de société à créer là autour plutôt que de l'axer sur la recherche du profit. Peut-être qu'on a aussi, pour pouvoir bien gérer ses émotions, une histoire à faire sur notre modèle de société notamment euh, bah, faire que les gens aillent bien Donc pour ça peut-être le revenu de base inconditionnel qui, qui permet de chacun pouvoir vivre la vie qui lui correspond ça fait moins de problèmes aussi moins de problèmes de santé ça coûte moins cher un dernier point que j'aimerais encore aborder, une fois qu'on aura changé le modèle de société, c'est peut-être aussi euh, se responsabiliser un peu plus euh, sur notre propre santé. Parce que je connais assez peu de domaines où on est autant infantilisé que dans le domaine de la médecine. La médecine, c'est vraiment une chasse gardée. Personnellement, moi, je développe des sites web. C'est mon boulot, c'est ce que je fais. Il n'y a pas de chasse gardée. Tout le monde peut faire un site web. Il y a des gens qui sont plus ou moins bons, plus ou moins spécialistes. Mais la médecine, il faut un diplôme être validé par les ancêtres faut être dans un système sinon on est rejeté et puis euh, exercice illégal de la médecine ça peut coûter cher donc à un moment donné je trouve que on est totalement infantilisé on donne notre pouvoir à la blouse blanche qui va nous dire ce qu'il faut faire bonjour docteur qu'est ce que je dois faire alors qu'en fait il y a énormément de choses dans l'hygiène de vie énormément de choses dans des petits bobos qu'on peut prendre en, en main soi même euh, ce serait quand même pas mal qu'on se responsabilise un peu plus et puis d'arrêter d'avoir une médecine où on donne notre pouvoir à, à tous les autres qui enfin, ne plus avoir son pouvoir personnel. Quoi. Et là, notamment dans les milieux des naturopathes, il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, aussi dans les, dans les groupes féministes des premiers dans les années 70, des groupes d'entraide, cest remarqué que les médecins hommes, souvent, ne comprenaient pas les problèmes des de santé des femmes, des problèmes très liés au système féminin, par exemple des cystites, des problèmes à répétition de... De urinaire, en fait, ben, ils étaient juste à pouvoir dire antidouleur, antidouleur, et puis après, on ne sait plus trop comment ça marche. Et là, il y a des choses assez incroyables qui arrivent avec des naturopathes qui se sont formés elles-mêmes, avec des groupes de femmes surtout, et qui ont réussi à créer des dispensaires pour femmes, pour aider et commencer à recréer le, de la santé qui a du sens, euh, juste par l'entraide en fait. Et que des fois ça suffisait de juste en parler, puis de dire « ah toi aussi tu as ce genre de problème » plutôt que de dire ben, « anti-douleur, anti-douleur, anti-douleur ». Et ça, c'est les choses euh, qu'on devrait vraiment plus mettre en avant, reprendre son pouvoir personnel, et puis de se dire euh, « ben, si on s'observe, si je ne suis pas infantilisé, je pourrais peut-être aussi reprendre mon pouvoir, et s'occuper de soi-même ». C'est peut-être pas un mal. et prendre peut-être moins de problèmes des coûts du système de santé qui risquerait d'être beaucoup trop grands. Enfin voilà, voilà j'avais envie de terminer là-dessus, cet énorme panorama sur ce qu'est la médecine, sur ce qu'est la santé. Et finalement, je conclurai en disant que ben, la santé, c'est vivre selon ses valeurs. Bonne gestion de son émotionnel, avoir une bonne biodiversité intérieure, et trouver des gens avec qui on est sur la bonne longueur d'onde, pour euh, se soigner avec sa vision du monde propre, qui est très différente selon les individus. Et à partir de ça, quand on a une vision du monde qui est proche de son thérapeute, ça peut nous aider des fois beaucoup plus que juste utiliser n'importe quelle technique. Alors après, ben, là où ça commence à devenir tendu, c'est <coughs> quand la médecine ne devient plus quelque chose d'un problème personnel, une vision du monde personnelle, mais que certains systèmes, comme par exemple la vaccination, on nous dit, il faut que tout le monde se vaccine pour que ça marche, ben forcément que s'il faut impliquer un système où on a tous la même chose et que c'est plus individuel, parce qu'on voit le mal à l'extérieur de soi, c'est opposé au dire ben « c'est que mon problème si j'ai tout ça qui m'arrive, et je dois reprendre ma vie en main me responsabiliser ben », là forcément ça crée des conflits. Alors j'espère qu'on pourra avoir les complémentarités tout dans tout ça, laisser quand même les gens vivre selon leurs valeurs, et puis je pense que ça, ça permettra d'avoir une régulation et de d'éviter d'être dans les extrêmes parce que à mon avis c'est la voie du milieu qui est toujours la plus sage use de tout, n'abuse de rien parce que l'abus est dangereux pour la santé Bon Et ben maintenant je vais aller boire un verre, un bon petit verre de rouge parce qu'il paraît que c'est bon pour la santé Bon, ben alors... Euh, santé, à la prochaine, garde l'esprit ouvert parce que comme tu l'as vu dans cette vidéo, dans tout ce récit il y a énormément de choses à savoir, qu'on ne sait pas encore, qu'on découvre, qui sont remis en cause. Alors à bientôt, ciao